Envie de cuisiner en mode la totale, mais pas envie de faire les courses Avec Deleuze Delivery, nous livrons vos courses chez vous. Facile, non Commandez maintenant sur deleuze.be.